Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment faciliter la saisie des autotextes. Un autotexte est une partie de texte mémorisée pour être utilisée ultérieurement. Insérer un autotexte peut se faire naturellement par le menu Outils, Autotexte, ou le menu Édition pour les versions anciennes. On choisit l'autotexte dans la catégorie où il a été rangé, puis on clique sur Insérer. Nous avons pu voir dans le dialogue que à chaque autotexte était associé un raccourci. Le raccourci permet d'éviter de passer par le dialogue. Il suffit de taper le raccourci puis la touche de fonction F3 pour obtenir le texte. Les raccourcis ne peuvent pas contenir d'espace. Certains voudraient pouvoir utiliser le point dans le raccourci, comme je l'ai fait pour cet exemple, créé dans une nouvelle catégorie. Si nous utilisons le raccourci puis F3, le point étant un signe de ponctuation, le raccourci ne peut être trouvé. La solution est de sélectionner d'abord le raccourci avant d'appuyer sur la touche F3. Cette technique permet par ailleurs la reconnaissance des autotextes qui seraient collés au texte précédent ou suivant sans espace. L'inconvénient des raccourcis est qu'il faut les mémoriser. La barre d'outils Insérer permet de lever cet inconvénient en parcourant à la souris le menu des autotextes. Pour terminer, Writer permet l'insertion directe des autotextes, c'est-à-dire sans raccourci, ni clic de souris, mais en utilisant leur nom. Revenons dans Outils autotextes pour cocher, lors de la saisie, afficher le nom complet. Il suffit dès lors de taper les premières lettres du nom d'un autotexte pour obtenir en bulle la proposition correspondante valider par entrée pour obtenir le texte. Il est également possible d'utiliser CTRL Tabulation pour faire défiler ou CTRL majuscule Tabulation pour revenir en arrière dans le défilement jusqu'à trouver et valider par entrée. Naturellement, ce paramétrage ne désactive pas la possibilité d'utiliser les raccourcis.